Si vous regardez cette vidéo là, franchement, vous êtes livré. Vous faites partie de mon cœur. C'est là le cœur. Yo, Rana <rire> j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo très, très, très, très, très. très. Spécial. Oui les amis aujourd'hui je voulais vous partager le week-end de mon anniversaire On est actuellement vendredi Donc euh, c'est la veille du week-end de mon anniversaire Parce qu'en fait mon anniversaire c'est dimanche Mais on va fêter samedi soir avec mes grands-parents et des amis Là je viens de me réveiller Il est actuellement 6h30 du matin J'ai préparé mon petit café ah ça fait super du bien parce que je sais pas si c'est la même chose pour vous mais en ce moment j'ai super froid depuis euh, ça fait une semaine que j'ai super froid le matin il fait je crois 22 degrés, c'est quand même froid quoi le programme d'aujourd'hui dans une demi-heure à 7h30 euh, je dois téléphoner enfin j'ai un FaceTime pour un projet qui va se dérouler euh, l'année prochaine ou euh, au cours de cette année savoir voilà j'ai un FaceTime à faire à 7h30 avec la France directement j'ai hâte de vous en parler de ça j'espère que ça va se faire je croise les doigts, doigts. j'ai le FaceTime à faire Ensuite, euh, ensuite j'ai quoi à faire Je ne sais pas trop. J'ai noté dans mon agenda. Alors, euh, on voilà. Après le col avec la France à 7h30, j'ai sport. Parce qu'en fait, j'ai repris la muscu, euh, ça, fait, ça fait deux jours là. Ensuite, je reviens ici pour manger, me changer, me doucher, etc. J'ai des livraisons à faire en ville. Ensuite, je vais retrouver mon coiffeur, Mr. John. Parce que là, mes cheveux, euh, voilà, c'est pas, pas coiffé tout ça. Vous me voyez euh, authentique euh, sans coiffage. Donc, on va aller voir euh, Mr. John. Et ensuite, je vais passer chez Kokai. Un de mes sponsors que vous aimez tous. Voilà, je vais aller à leur boutique qui se situe en ville à papété Et puis le soir, euh, on va boire un petit verre avec un ami. Voilà les amis, grosse journée perspective. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous emmener avec moi cette journée. J'aime bien vloguer et vous partager tous ces moments-là avec vous. C'est super cool. Et comme je vous l'ai dit, bah, c'est bientôt mon anniversaire. Et euh, voilà. <musique> Voilà, les amis, je viens tout juste de terminer euh, ma conférence call avec la France. Je vous en parlerai très très bientôt, voilà, si cela se concrétise. Là voilà, maintenant, je vais répondre à tous vos commentaires que vous m'avez faites. J'ai posté en fait une photo euh, pour euh, ben, le week-end de mon anniversaire. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires, donc je vais tous vous répondre. C'est vraiment promis, promis, je réponds à tous les commentaires que vous mettez sous la photo. Je vais faire ça tout de suite. <musique> Là, je viens tout juste de finir de répondre à vos commentaires sur Facebook. Il me reste Instagram à faire. Vous avez été beaucoup aussi sur Instagram à envoyer plein de messages de joyeux anniversaire Franchement, merci à tout le monde, mais à vous tous qui sont derrière votre écran de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Ça me fait vraiment plaisir. Surtout euh, les anniversaires pour moi, c'est pas. c'est pas euh, Enfin, si, bien sûr, je suis content et tout et tout, mais je trouve que c'est assez euh, euh, complexe. Non, pas complexe, je sais pas comment on dit, mais ça fait bizarre parce que du coup, je prends un an de plus sur cette terre. Euh, c'est peut-être rien, mais pour moi voilà, ça veut dire beaucoup. Ça... je vieillis. C'est ça, je vieillis de un an. Ah, donc merci pour tout votre soutien. Ça fait toujours super plaisir bah, de vous lire et de vous répondre. C'est super cool de votre part. Voilà les amis, je viens tout juste d'arriver au sport. En fait, euh, j'ai garé ma voiture là. Voilà, et après je vais à pied au sport et euh, je vais vous emmener avec moi. Allez, c'est parti Les amis, je viens tout juste de finir l'entraînement. Une petite séance d'eau, ça fait du bien. Là, je vais rentrer chez mes grands-parents. J'ai pris aussi à manger pour eux. Je vais vous montrer ce que j'ai pris euh, pour le repas de ce midi. Et puis, euh, allez, c'est parti OUI <rire> Viens voir ce que j'ai pris à midi pour manger. Qu'est-ce que tu en penses Regarde. C'est pas le même, même plat hier. Hein euh, oui. Parce qu'en fait, les amis, si vous me suivez sur Instagram, j'ai montré ce que j'avais pris hier. Et puis là, c'est différent, Popo. Oui, oui, c'est pas pareil, oui. Donc ça a l'air bon hein Ouais. C'est raisonnable. Ouais c'est raisonnable. Cette ouais. Ça coûte 800 francs la boîte et il y a du poulet. C'est joli hein C'est joli mais le goût. C'est bon. C'est bon Oui. C'est healthy. Tu sais ce que ça dit healthy Non. <rire> c'est euh, quand il n'y a pas de matière grasse hein? et puis euh, c'est hein? bon pour la santé. <rire> Donc il n'y a pas de goût là. Si il y a du goût. Hein? Je sais pas, je sais pas oui. mm, okay. Ça bon, c'est du poulet ou du quoi C'est de la viande, de quoi C'est du poulet, poulet, ils ont dit, ouais, blanc ouais, de poulet. Mm. Tiens, Popo, pour te faire goûter. Merci, tu belle et ambitieuse. Oui. La personnalité intelligente. Oui. Mais je suis sûre que tu as ressenti la même chose quand tu m'as regardé. <rire> bon appétit! Mmh. Popo, elle regarde sa en émission, elle adore regarder ça. Tous les 13 heures. <rire> Allez, je la laisse manger. Les amis, je viens tout juste de faire un TikTok. En fait, j'en ai fait deux TikTok. Parce que là, je suis quand même lancé sur TikTok. Et euh, je voulais vous remercier aussi. Du fond du cœur, on a atteint les 6000 abonnés sur TikTok. C'est juste incroyable. Donc, euh, merci beaucoup. Et si jamais vous voulez aller voir, c'est 5.10. Et puis, euh, voilà. N'hésitez pas à aller voir. C'est super cool. Et là, je l'ai mangé. Purée, poulet, légumes. Tout healthy et tout et tout. On va tester tout ça. Allez. Wow. Hmm. Mmh. C'est vraiment bon. Bon appétit, les amis. <rire> Alors les amis pour le dessert on va manger du aviou. Popo tu peux me montrer ce que c'est le avio. En fait il y a une graine. Donc je vais couper avec vous. En fait, il ne faut pas couper trop trop fort parce que sinon vous allez couper la graine. Et je peux vous dire que c'est super bon ce fruit là. C'est la première fois que j'en mange. En fait, non, c'est pas la première fois, mais genre je veux dire, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ce fruit, tu vois. Ça fait à peu près un mois, quoi. Regardez-moi ça. Ça ressemble à une étoile. Je ne sais pas si vous voyez. Comment on mange, Popo? Comme ça. On sert avec une cuillère. Waouh, ouais. ah, voilà. wow, c'est trop magnifique. Je vais prendre une cuillère aussi. Ok. Moi bon, je mange ça, Popo. Mmh. On va faire la dégustation ensemble. Allez, c'est parti. On mange à la cuillère. Allez. <rire> mmh. mmh. Tellement bon hein, Popo. Ouais, c'est bon Franchement les amis. C'est hyper sucré. C'est un peu. Euh, je ne sais pas comment expliquer. Vraiment le goût de la pomme étoile. Et je peux vous dire, c'est juste excellent. Hein. Vraiment excellent. Franchement, les amis, si vous avez la chance de pouvoir goûter le abio, euh, foncez. Parce que franchement, c'est délicieux. Bah ben, Si jamais vous voulez, je vends des abios. <rire> J'essaie de vendre mes fruits. <rire> non, mais franchement, c'est vraiment délicieux. Bon, ok, les amis, je vais terminer ce bio là Je vais aller prendre une douche parce que là, à 14h, je dois filer chez euh, Mr. John pour me refaire coiffer les cheveux. Il me reste à peine une demi-heure pour faire tout ça. C'est parti, let's go. Voilà, les amis, je vous fais vite fait mon outfit of the day. Donc, on a un t-shirt de chez Kokai, juste magnifique. Un short qui vient de chez Pull&Bear Beer, je l'ai acheté en France. Et euh, les chaussures, bah, je mettrai euh, des chaussures Nike, c'est tout. Et puis euh, avant d'aller chez euh, Mr. John, je dois aller livrer un paquet. Voilà, j'ai ce paquet-là à les livrer à la BT. Je, je vais préparer ça et puis c'est parti. Let's go Voilà les paquets sont prêts Vous avez vu qu'il y a énormément de choses à l'intérieur Pamplemousse à bio, de la passion, citron, banane, carambole Et ça fait tout ça Vous avez vu comment c'est énorme Et le paquet ça coûte 2000 francs Donc si jamais vous voulez n'hésitez pas à me contacter Envoyez-moi un message ou appelez-moi directement Tout le paquet 2000 francs Et, et franchement ça vaut le coup hein. On a fait vraiment un bon prix pour tout ça Et c'est que des produits bio donc euh, voilà, appelez-moi et n'hésitez pas. Bon en fait les amis, je viens juste de me dire, j'ai 4 paquets à livrer en ville. Je ne sais pas comment je vais faire parce que je suis tout seul à porter ces 4 énormes paquets. Euh, je vais voir comment je vais faire mais ça va bien s'amuser je pense. En plus il fait super beau. Euh, allez, on va y aller, il ne faut pas que je perde de temps. A tout à l'heure. Voilà les amis, je viens tout juste d'arriver en ville. Je pense que là je viens juste de réfléchir, ça va être chaud de filmer en même temps prendre les paquets. Du coup, c'est pas sûr que je vais filmer ben, lorsque je vais faire mes livraisons. Mais je vais vous reprendre tout de suite après. D'accord Ça marche Allez, c'est parti Souhaitez-moi bon courage pour porter tous ces paquets. Euh, voilà les amis, livraison terminée. Euh, là, je vais aller voir John. Et ça est bizarre parce qu'il y a des gens qui me regardent en train de filmer. Je vais aller chez Kokai pour aller récupérer un petit cadeau. Je vais aller chez Kokai là. Salut, oh, cool. bon week-end. Allez, allume le feu. Géria, au top, au top. Super ouais. <laughs> Allez, nana, bon week-end Bon week-end Ciao. I was Après, ok les amis, donc je viens tout juste de me faire coiffer comme vous pouvez le voir. Juste magnifique, merci Mr John pour cette magnifique coiffure. Et là, je vais aller livrer le dernier paquet de fruits en ville à papeterie. Je vais tout de suite. Allez, c'est le parti. Hey, cool. Qu'est-ce que vous faites là Ah ok. Alors les amis regardez qui je viens ai de rencontrer. Merci. Hello Je vous souhaite un premier anniversaire à ce dédié. Voilà, bah, merci beaucoup d'avoir ben, deuxième. Merci à toi Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi de venir vouloir me parler. Ah bah non <rire> Le salut les amis, désolé, je vous ai pas filmé euh, juste avant. Là, je viens tout juste de rentrer à la maison. Il est actuellement 17h50, presque 18h. Je vais me préparer pour sortir, aller boire un verre à l'extérieur. Je pense qu'on va aller au rétro. Parce que j'aime bien le rétro là-bas. Ils font le happy hour et ils font plein de cocktails. C'est plutôt sympa et tout le coin, il est cool. Et puis, je pense pas que je vais emmener la caméra de vlog parce que j'aime pas trop vlogger le soir et sortir ma caméra le soir. Mais si vous voulez, vous pouvez me suivre sur mes stories Instagram. Donc, suivez-moi sur Instagram, tédijanté. Je pense que vous êtes Déjà plein à me suivre sur Instagram. Merci beaucoup. Je vais vous filmer tout ça dans mes stories. Et puis, euh, on se voit demain les amis. Allez, bonne nuit. Hey, yora les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on est le lendemain. Et comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la dodone ici. Parce que il fait super froid en ce moment-là. Il doit le faire faire. Dans... Parce qu'en fait, j'ai un thermomètre là-bas. Il fait 21 degrés, il est 7h du matin, il fait super froid et vous savez que moi je suis carrément frileux en fait. J'aime bien le froid, mais j'aime pas trop le froid parce que je suis genre, tu vois là, mes mains c'est carrément gelé. Je sais pas si vous connaissez cette sensation là. Donc du coup, j'ai sorti la grosse doudoune. tout en mitouflé, ça fait super du bien. C'est parti pour une nouvelle journée. Alors les amis, pour ce matin, je voulais vous faire un petit unboxing des paquets que j'ai reçus. Le premier paquet, c'est celui de L'Occitane. C'est juste magnifique. À l'intérieur, il y a deux boîtes. Je vais vous les montrer. Alors la première boîte, c'est celle-ci. Donc c'est une boîte en méthane avec écrit L'Occitane en Provence. On a du produit capillaire, juste là. Ça, ça ce sont des après-shampoings pour faire briller, pour hydrater le cheveu. Ensuite, on a un gel douche également au thé vert ça Ceux qui me suivent sur Instagram, ceux qui suivent mes stories, vous avez déjà vu ce genre de masque là je les adore. Et ça, c'est une nouveauté qu'ils ont, c'est au melon. Je pense que je vais adorer le melon parce que vous savez, j'ai grandi dans les pastèques et melons avec mes grands-parents. Ça va me rappeler beaucoup, beaucoup de souvenirs. Donc euh, ça, j'ai hâte de tester. Et ensuite, j'ai reçu un roll-up eau de toilette. Alors, ça se présente comme ça et c'est avec une bille. Tu veux tester Je te mets là. Hein, ça sent bon. Je suis trop parfumée, alors. <rire> et après j'ai reçu une autre boîte juste ici. Voilà, pareil, on ouvre comme ça, hop. Et à l'intérieur, oui. En fait, euh, on a un masque au charbon. J'ai jamais oh, testé le masque au charbon, c'est bon le charbon. Ouais. Ah bon, et ça, c'est un masque nettoyant du visage exfoliant. Donc voilà, merci beaucoup, l'Occitane, ah. pour ces produits là. Super top. Et ensuite j'ai reçu un paquet euh, de chez euh, Kokai. Tu connais Kokai Non. C'est une marque de vêtements. Mmh. Ok. En merci. Fait, merci. Ok, merci. Yeah. Mmh. voilà. En fait j'ai filmé quand j'ai reçu. C'est pour mon anniversaire. Ver de jeunesse là. On dit au chinois, le vert c'est la jeunesse. Ah bon Tian yen. Tian yen. Tian c'est vert. Bien, oui, Merci, les couleurs de jeunesse. D'accord. Joli. Ça flashe aussi, hein? Ouais, carrément. <rire> plus ça va, ils, ont, ils connaissent bien ma taille à Cocaï. C'est du small que je porte et franchement ça me va super bien le small. De, enfin de chez Cocaï, parce que d'habitude je prends soit small soit medium. Le medium, c'est un peu large quoi. Ouais, c'est vrai. Et autre c'est pareil? Euh, je sais pas, en fait je n'ai pas regardé encore. Ah j'adore les débardeurs. Regardez ce qu'il y a écrit devant. Je vois Cocaï? Non, ah. kuraura. Ouais. C'est un marquésien. Marquésien, ouais. Ouais. Merci beaucoup, Kokai, pour ces magnifiques vêtements que je porterai avec plaisir. On va faire plein de photos avec vous. Euh, merci beaucoup pour vos magnifiques produits. J'ai hâte de les tester. Je partagerai avec vous dans une autre vidéo YouTube, les amis, ma routine que je fais pour mes cheveux, mon soin visage et les masques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, me mettre un gros pouce bleu. Et merci énormément, Kokai, pour euh, ces magnifiques t-shirts. Au top. Alors les amis, là je suis en train de télécharger une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Normalement vous l'aurez déjà vu, si ce pas le cas, je le mettrai dans le petit i juste par là. C'est un vlog assez spécial où je réunis plusieurs vidéos à l'intérieur, donc euh, n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas encore vu. Et puis là, on va se préparer parce qu'on va aller à Carrefour acheter les petites emplettes pour ce soir. Parce que, ah oui, je ne vous ai pas dit les amis, ce soir on va aller fêter mon anniversaire euh, au restaurant Black Garden, le restaurant de Marietta. Et donc euh, j'y suis jamais allé, je voulais aller tester, c'est aussi pour la soutenir que j'y vais donc on va aller en famille, en amis. de toute façon je vais vous emmener avec moi allez c'est parti on va à Carrefour Regardez les amis, il fait super beau aujourd'hui. Magnifique soleil. Et d'ailleurs, je voudrais remercier ben, toutes les personnes qui sont venues me voir à Cafo, qui ont pris des photos avec moi. C'était juste... Euh... Et ça me fait vraiment plaisir de vous voir et que vous venez aussi ben, me rencontrer et discuter ensemble. C'est juste génial. Donc, euh, merci à toutes les personnes ben, qui m'ont reconnu et qui sont venues me voir. Voilà les amis, on retourne à la maison. On va mettre tout cet alcool au frais pour que ça soit bien frappé pour ce soir. Donc, euh, allez, c'est parti. Let's go. Voilà les amis, je suis actuellement à la maison, enfin à l'extérieur, j'ai déposé euh, toute la bière au frais et puis là je suis sur la route parce qu'en fait il y a mon papa et la team qui sont en train de s'entraîner. Donc là ils sont en train de courir et moi je vais les rejoindre après. Ils sont déjà partis tout en bas et moi je les attends ici à l'ombre. Tranquille. <rire> Oui, vas-y, toi, Nouille. Il y a c'est Mes amis là je viens tout juste de finir de prendre ma douche je suis en train de commencer à uploader une nouvelle vidéo sur youtube et puis on est en train de se préparer pour sortir ce soir pour fêter l'anniversaire de mon grand-père qui a fêté ses 88 ans et moi même et puis il euh, y a ma grand-mère aussi et puis il euh, y a des amis Et puis il y a mes parents Et puis il y a ma soeur <rire> Bref, euh, en fait je sais pas quoi dire trop là Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous emmener avec moi C'est rare que je vlog la nuit Mais euh, voilà, je voulais partager ça avec vous On se retrouve tout à l'heure, allez, ciao ouais, Santé yeah. <rire> Santé C'est pas bon.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 Regarde, je vous, vous le montre. <rire> Et comme t'as 88 ans. Deux Hein? Deux <rire> 8, <28, Ouais. rire> <rire> De quoi Tatata <rires> ta ta Ta ta ta ta... Champagne. Première arrivée Champagne. Maman est prêt. Oh oui, t'es taille au Champagne. Hop, c'est révant. Allez Hello, Hello. <rires> bon. bon, là, on va au C'est une nouvelle aventure. C'est ça. A tout à l'heure, nana... Nana... Hihi. Passons aux choses sérieuses à présent. <rire> Long. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. When I'm tired. pas je dirais plutôt bonjour yo Ranel, j'espère que vous allez bienvenir de cette nouvelle vidéo il est actuellement 5 h du matin on vient tout juste de rentrer oui il est super tard très tôt et super tôt en fait je joue pas il y a ma soeur qui est là on est en train de se démaquiller et tout. Parents sont en train de prendre une douche. Récapitulatif. Donc on est parti manger au restaurant de Marietta, Black Garden, c'est super cool. Ensuite on est parti dans une boîte, non, euh, un truc pour boire et tout. Et après on a fini au Morrison. Morrison c'est le truc qui a en haut. Un petit arrêt de rôter. Mais je Ok. On est parti au Maurisson, là le truc tout en haut, oh, super cool. D'ailleurs, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont venues me voir. Je crois que j'ai répété ça, mais à Carrefour, il y, avait déjà, il y avait déjà des personnes qui sont venues me voir. Mais là, euh, au Maurisson, il y avait quand même plein de personnes qui sont venues me voir. On a pris des photos ensemble, franchement, merci du fond du cœur. Ça me fait super plaisir, vous, êtes, vous avez été nombreux à me souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup, ça me fait super plaisir. Petite dédicace aussi à Vehia et Sébastien. On a passé une magnifique soirée, juste géniale. Et voilà, vous m'avez offert aussi des, euh, Comment ça s'appelle ça poirotis, Vous m'avez offert des Poirotis Chassau, merci beaucoup Donc euh, en fait je voulais tester avec vous parce que c'est la première fois que je mange Vous savez les amis, franchement, regardez, il est 5h du matin, on a acheté du chas Chassiao chass... chass... <rire> On a acheté du Chassau je voulais goûter avec vous Bon les amis on est entre nous hein, on fait pas de pacotis ou de politesse ou quoi que ce soit C'est la famille la famille, les amis, on va manger du cha-sao juste là, fraîchement coupé, avec amour, à 5h du matin. Donc on va goûter tout ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts Franchement, c'est la première fois que je mange aussi frais et tout. Allez, chine, les amis. À votre santé, à mon anniversaire, à l'anniversaire de mon grand-père qui a fêté ses 88 ans aussi. Allez. Ah ouais Je sais pas si vous vous rappelez, ça fait exactement un an. Un an, pile poil Ma soeur MJ mis Teng, Miss Dragon. Maman tu veux Ma mère elle est juste là. Bon appétit. Merci Vehia, Merci euh, Sébastien. Pour cette soirée incroyable. Papa, ciao sao. Hemité, ciao Alors, j'étais où Ah oui, j'étais à Hemiti. Donc ça c'est le bras de Hemiti. Elle a été élue Miss Dragon il y a exactement un an. Pas fort. Pas vraiment. Bah si, ça fait un an. Ah non Ouais, hier. Non, c'est lundi. Demain. Hemity, du coup, elle reste Miss Dragon, hein. Elle est Miss Dragon. Hemity, t'inquiète soutenez soutenu-la à fond. Allez liker sa page Facebook. En fait, c'est au poids. De quoi Ouais, c'est au poids. Il coupe. coupé, Je vais vous mettre des images, comme moi il coupe, pra, pra, elle a filmé. Pra, pra, Mais ça, c'est la cocaille, là. Pour m'avoir habillé ce soir chaîne, pas vous assurez. Mr John coiffure toujours BG. Je sens que ça va être un long vlog, parce qu'en fait, je filme 48 heures dans ma peau. Enfin, genre 48 heures. Vous avez déjà Non, non. Oui, il y a une vidéo qui est sortie la semaine dernière. Ça, je vais publier dans une semaine. Ça, euh, je pense le mon vlog le plus long de ma chaîne. Donc, les amis, likez et partagez. Surtout, je compte sur vous. Vous tous là derrière votre écran, likez, partagez et laissez-moi un petit commentaire. Mettez, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre je défie tout le monde d'écrire ça. Allez, défi du jour. chassa. Je sais pas comment on écrit. Mettez en commentaire comment on écrit chassa Ou mettez chassa c'est tout. les likez et commentez votre commentaire. Ouh, ça fait combien de minutes Ouh, Ça fait 7 minutes que je parle. Bah, ben, on se retrouve tout à l'heure. Bon appétit. Bon, les amis, je viens tout juste de regarder mon téléphone. Comment vous dire En fait, j'ai regardé. Non, mais je suis quand même pas triste. Hein. Je suis quand même content. C est, c est, et c'est trop bizarre que ça m'arrive comme ça, j'ai regardé tous vos messages, j'ai posté une vidéo aussi sur TikTok et sur Facebook avec mon grand-père qui fait ses 88 ans, on a fait un TikTok ensemble et vous avez été des, des milliers à avoir regardé, à avoir liké à avoir partagé, que ce soit sur Facebook, sur TikTok. Merci beaucoup pour tout votre soutien je, Franchement, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive <rire> Je vais me répéter mais merci du fond du cœur pour tout votre soutien Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle Vous avez été juste incroyable. Euh, tout votre soutien bah, toutes les personnes qui m'entourent euh, vous, vous êtes juste génial. franchement, vous êtes merveilleux Merci de me soutenir dans, dans tous les projets que je fais C'est juste fou quoi Enfin, il est euh, 5h30 du matin Je regarde mon message <rire> Je sais pas si vous avez vu euh, message <rire> Tiktok truc de ouf la vidéo avec ma grand mère Open up the safe, ça juste de ouf mais franchement vous, là on est à 10 000 vues ça a été euh, énormément à liker ma photo sur Facebook on a atteint les 6 000, plus de 6000 abonnés sur Tiktok enfin franchement j'ai pas de je surcharge d'émotions euh, je vais reprendre mes esprits ne vous inquiétez pas on arrête les larmes je suis super heureux on reste positif voilà juste merci vraiment tous les amis pour ceux qui vous regardent les vidéos, tous les abonnés que ce soit sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Je vous promets, je vais répondre à tous vos messages. Que ce soit sur TikTok, sur Facebook, vous avez été hyper nombreux. Vous êtes à 500, 500 partages. <rire> Truc de fou, les amis. Dans la semaine là qui arrive, je vais répondre à tous vos messages. Je vais monter aussi la vidéo. Bah, cette vidéo-là que vous voyez actuellement, je mets tous mes efforts pour monter cette vidéo. C'est hyper lent. Je vous avais promis 48 heures avec moi. 48 heures dans ma vie. Là, je voulais partager tout ça avec vous. Je sais pas combien va durer cette vidéo-là. Je sais pas si ça va faire 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Franchement, je pense que ce sera la vidéo la plus longue que j'ai sur YouTube. Voilà, je voulais vous faire de très gros bisous. Euh, tout votre amour que je ressens sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle, à toutes les personnes qui me soutiennent, les sponsors que j'ai, mon coiffeur aussi, celui qui s'occupe bah, de mon look de tous les jours Cocaille Là ça fait un an, Veil, ma sport aussi Ça fait trois euh, ans je crois qu'ils me soutiennent Merci à ma famille, euh, ma soeur, mes grands-parents, mes parents à mes amis, Sébastien Veil Si vous regardez cette vidéo, franchement merci du fond du cœur. À toute la team aussi C'est trop bizarre, on dirait j'ai gagné un Nova, vous voyez <rire> Attendez, ouais, voilà mon NoWat <rire> Ouais Le best prix <rire> Non, c'est pour rigoler hein. Je suis encore loin d'avoir un Oscar ou un Nova. Mais voilà, euh, je sais pas à quoi ça va ressembler cette vidéo. C'est la première fois que, voilà, que je monte mes émotions ben, sur, sur Internet. Merci les amis, merci de me soutenir, merci du fond du cœur pour tout l'amour que vous me donnez. Hein. Merci à tout le monde. Et puis euh, en fait, euh, pour vous parler vrai, pour vous parler en vrai, ça, ça fait bizarre en fait euh, les anniversaires et tout. Euh, J'aime pas trop les anniversaires. En fait, j'adore les anniversaires quand c'est aux autres, mais quand c'est à moi-même. Ben, le fait que ça soit mon anniversaire, c'est trop bizarre parce que moi ouais, je n'arrive pas à supporter que, que ça soit mon anniversaire. J'ai du mal euh, avec mon âge, pff, les choses qui se passent dans la vie, dans le monde. Le but dans ma vie c'est vraiment de vous partager de la positivité, de vous encourager à vous dépasser, d'être bien dans votre peau et tout, de faire du sport. De respecter votre famille, des personnes qui vous aiment. Je pense que je suis venu sur Terre pour partager des messages, pour, pour vous inspirer dans votre vie. Que vous soyez jeune ou moins jeune. Mon message pour moi c'est de, de rester positif, de croire en vous, de croire en vos rêves. <rire> Et puis voilà, d'être heureux. Tout simplement d'être heureux dans votre vie. Pour moi le bonheur c'est de profiter de chaque moment, de chaque instant. Avec les personnes que vous aimez. De rester sincère, euh, rester sincère, rester humble, rester comme vous êtes. Ne cherchez pas à jouer, euh, à jouer un personnage, à jouer des choses. Respectez-vous et respectez les autres. Je pense que c'est ça le but dans ma vie, c'est de pouvoir, euh, de pouvoir partager un peu de bonheur avec vous. Dans ce monde où tout va vite, tout va de travers aussi. Franchement, restez vous-même, aidez les autres, souriez aux autres, rien que sourire j'ai croisé beaucoup d'entre vous euh, à Carrefour, j'ai croisé beaucoup d'entre vous en ville, je croise beaucoup d'entre vous bah, partout, et vous êtes juste incroyables. On est le 7 juin, ça y est, c'est mon anniversaire là, les amis. Pff. Bref, je sais pas comment je vais monter cette vidéo franchement. Mais juste voilà, je voulais euh, partager avec vous ce moment de sincérité. La bah, vie de tous les jours, je suis pas tout le temps heureux. C'est sûr, on a des hauts, on a des bas, mais j'essaie quand même de partager avec vous de la positivité, de la joie de vivre. Et rien que le fait ben, que je reçois tout votre amour à travers cet écran, en fait, même dans les réseaux sociaux et dans la vie réelle, c'est un truc de fou. Je voulais profiter de cet instant pour remercier du fond du cœur. Pour tout ce que vous me donnez, je n'oublierai pas. Je sais que tout ça, je le dois grâce à vous, grâce à ma famille, grâce à tout votre soutien. Et je suis sûr qu'un jour, je vous le rendrai. Parce que c'est mon devoir de vous le rendre. Tout ce que vous avez fait pour moi depuis tout petit, depuis que j'ai commencé euh, le taekwondo, que j'ai fait mes études, que j'ai fait le mannequinat, que j'ai fait euh, professeur, et que vous avez toujours été là pour moi, pour me soutenir, je serai là pour vous, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, un de ces jours, je serai là pour vous. Je ne vous oublierai jamais, je ne vous oublierai jamais. Et ça, je vous le promets. On m'a dit de jamais rien promettre des choses les politiciens vous promettent des choses ils ne le tiennent pas, ils ont une mauvaise image mais... mais moi je veux rester franc avec vous je veux rester honnête je ne joue pas un personnage, je ne joue pas un rôle ou quoi que ce soit, je suis juste authentique avec vous, voilà petit moment émotion <rire> franchement je m'y attendais pas euh, à recevoir euh, autant d'amour de votre part, juste merci merci du fond du cœur. en fait j'étais pas conscient que je pouvais toucher des jeunes et des moins jeunes parce que j'ai rencontré des parents euh, avec qui j'ai discuté et tout et euh, voilà ça, franchement ça ça, ça, ça me touche vraiment du fond du cœur d'avoir de, de, des retours des parents et de vous aussi, ben, les, les jeunes qui me suivent. Merci pour tout. Non, mais vous êtes fous, les amis. Regarde, il est 5h40 du matin. Vous continuez à m'envoyer des messages. Des messages comme quoi vous aimez bien mes vidéos avec mes grands-parents aussi. Et sachez que dans mes vidéos, je, je, je suis authentique avec vous. Et là, il y a mes chiots qui. Vous faites du bruit, les chiots, là. Merci. Franchement. Merci d'être nombreux à me suivre. Big love. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Ben voilà, je pense que je vais finir la vidéo maintenant. 48 heures, vous avez passé avec moi. Plus de 48 heures parce que là, il est déjà euh, dimanche. Demain, on va continuer la fête. Demain, on va continuer la fête. On va être avec eux, Sébastien et Vejia. On va continuer en fait au Belvédère. Et si vous regardez cette vidéo-là, franchement, vous êtes livré Vous faites partie de mon cœur. C'est là le cœur. Merci du fond du cœur. Je crois que cette vidéo va, duer, va durer une éternité Je pensais pas être aussi bavard que ça avec vous Et puis euh, que vous me voyez pleurer aussi sur Youtube Truc de fou quoi Et voilà les amis Bon allez, je vais finir cette vidéo maintenant Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo Merci beaucoup pour tout votre soutien Pour tout votre amour, si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker cette vidéo mettez un énorme pouce bleu de partager cette vidéo à tous vos amis aussi cliquez sur le bouton partager, allez partagez cet amour là et si vous ne voulez pas partager, bah ne partagez pas mais si vous voulez partager, partagez-le abonnez-vous à ma chaîne Youtube si ce n'est pas encore fait plein d'autres aventures à venir, je vous prépare plein de belles choses pour cette année, pour l'année prochaine aussi voilà, partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette vidéo et puis il ne me reste plus qu'à vous dire les amis prenez soin de vous, ma <rire> Nana et à bientôt Je vous fais de très gros bisous et je vous aime très fort Allez ciao oh. Je vous aime les amis Bisous